Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous dire que je sors d'un bannissement d'une semaine euh, par YouTube J'ai fait une vidéo qui a été euh, immédiatement censurée euh, Et donc j'ai eu un avertissement et euh, j'ai été banni une semaine de, de YouTube Donc c'était pour vous dire que euh, j'ai une chaîne Odyssée Une chaîne Bitchut aussi mais je voulais insister sur la chaîne Odyssée parce que je vous invite à, à migrer sur cette plateforme, parce que euh, pratiquement tous les, tous les lanceurs d'alerte sont sur cette plateforme Odyssée, sachant qu'on ne peut plus rien dire sur YouTube euh, à propos de la dictature sanitaire, on est, on est immédiatement euh, censuré. D'ailleurs ça doit poser certaines questions euh, aux anticomplotistes, pourquoi on s'acharne comme ça Enfin bref, donc voilà, c'était pour vous dire que de me rejoindre sur Odyssée, sachant que je me suis créé un, un fil d'actualité sur cette chaîne, et donc je publie des... Enfin, je comment dire, je relais des infos, des vidéos euh, que, que je ne publie nulle part ailleurs. Enfin, j'essaye quand même d'en publier un maximum. Et donc voilà, c'était... Je vais vous mettre le lien vers mes chaînes euh, Odyssée, Bitchute et vers ces... Cette vidéo qui a été censurée, sachant que en, entre-temps, j'en ai, euh, en ai publié une autre. Donc en fait, les, la vidéo censurée s'appelait euh, Passe vaccinal, euh, le prélude à la marque de la bête. Et j'ai publié une autre vidéo, euh, Comment investir son argent en 2022. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.